Bonjour, alors Lorraine Félix, je suis apicultrice donc sur Drancy et en région parisienne. Ça fait trois ans qu'on a, on a installé des ruches, là temporairement on les a déplacées mais elles reviendront à partir de 2018 pour refaire du, du miel Drancy. Donc là cette année on va initier des séances pédagogiques auprès des scolaires, donc il y a 19 classes qui vont profiter donc, de, des, ruchers, enfin, des, des ruches qui vont être installées sur Drancy, donc on va pouvoir leur montrer les abeilles, leur expliquer comment ça fonctionne, leur faire goûter du miel, euh, donc ça sera euh, du mois de mars-avril euh, au mois de juin, euh, voilà, ça sera les, les premiers ateliers qui seront euh, consacrés aux dranciers. Alors, on va faire une vente directe, euh, un peu exceptionnelle, euh, type, euh, enfin, comme un marché de Noël, mais euh, sachant qu'on reste modeste puisqu'on n'avait pas une énorme production cette année non plus. Hein, on est toujours soumis aux aléas du temps et d'autres choses. Donc le 16 décembre matin, euh, de 9h à 12h-13h, euh, on sera euh, au sein de notre mielerie pour euh, vendre notre miel aux Drancéens hors AMAP, en fait, ceux qui n'ont pas l'occasion de, de profiter du miel et qui ne sont pas forcément venus au Salon du Développement Durable. L'entrée sera par la rue d'Elle Place, donc au fond de la parcelle, dans notre petit chalet.